La nous hein euh, donc le but c'est de, de promouvoir l'agriculture paysanne, de montrer un peu au grand public euh, déjà euh, ce que c'est que l'agriculture paysanne avec euh, donc les débats. Il y a à chaque fois un, une conférence débat sur des thèmes qui sont importants pour les paysans. Euh, et puis ça permet aussi aux paysans de se retrouver entre eux, ce qui est sympa, sachant qu'ils bah, ne se retrouvent pas forcément malgré les réunions et tout ça. Euh, voilà, c'est aussi un, un moment un peu festif. Là, plus, je pense que c'est important pour justement le grand public de voir qu'il y a des paysans Et autour de chez eux qui puissent retrouver un lien avec ce qu'ils ont dans l'assiette aussi. Tu me choques, oui. <rire> Alors la fête de l'agriculture paysanne, c'est la quatrième édition euh, dans, sur ce modèle-là. Donc c'est une journée complète. Euh, euh, à la fois de découverte du monde paysan, à la fois de, de, pour aborder un peu des, des sujets qui, qui touchent le, la paysannerie et les problématiques actuelles. Euh, L'objectif, du coup, c'est un double objectif, quoi, toucher le grand public sur, pour leur, leur montrer et leur expliquer ce que c'est que l'agriculture paysanne. Donc ça, ça se fait à travers le marché paysan, à travers des démonstrations, cette année à travers la, la visite de ferme. Euh, donc ça c'est un des objectifs, c'est de montrer qu'il y a une paysannerie euh, diverse, euh, inventive, créative sur, sur le VAR euh, et qui, qui, peut nourrir, euh, qui peut nourrir la population parce que sur le marché il y avait une vingtaine d'exposants et on pouvait trouver euh, tout un panel de, de produits locaux. Euh, transformé ou pas. Enfin, voilà, donc ça c'est le premier objectif. Le deuxième, bah, c'est d'essayer de toucher aussi euh, les paysans euh, et, euh, et le grand public aussi sur les problématiques de la paysannerie. C'est quoi pour toi un paysan Un paysan, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui vit dans ces terres qui travaille, qui y travaille. C'est quelqu'un qui cultive la terre ou qui, ou qui euh, élève des, des animaux pour, euh, pour vivre de ça. D'accord. Voilà. Et euh, bah, c'est euh, comme euh, un agriculteur, en fait, c'est un peu la même chose. Sauf que, je ne sais pas, un paysan, c'est un peu plus. Euh, anciens quand on dit le mot. Enfin, voilà. un les... par exemple, je, pas, je pense qu'avant on disait pas un agriculteur, enfin, on disait plus un paysan. D'accord. Et si -ce ce maintenant que... on le dit, du coup, mais vois, ça veut dire que c'est une... des techniques plus artisanales, enfin... Et je pense qu'un paysan, c'est euh, quelqu'un qui garde une exploitation agricole, c'est un mauvais terme, hein, une ferme, euh, à l'échelle euh, familiale, ou, voilà, plutôt que petite échelle, euh, l'échelle humaine. Euh, euh, c'est mon idée hein, de paysan, hein, c'est aussi quelqu'un qui vend le plus souvent en direct qui sait ce qu'il vend et qui est content, qui est fier de ce qu'ils vend Donc ça peut être... C'est pas forcément du bio, mais c'est au moins des gens qui sont en accord avec ce qu'ils vendent, quoi. Donc euh, de plus, enfin, la plupart des paysans, se trouvent que sont quand même en bio parce qu'ils qu sont mieux avec eux-mêmes. Eux tous les paysans de les monde, de les... cette fête aussi, on a eu un débat sur le, le, le réchauffement climatique, puisque c'est avec la COP21, c'est quand même un peu la thématique de l'année. Et il nous semble pour nous important de placer la question du climat, enfin surtout la question de l'agriculture, dans ces débats sur le climat, comme un élément central. Nous, on veut absolument mettre en avant l'agriculture paysanne, qui est une agriculture qui euh, s'intègre dans son milieu, où la notion d'autonomie pour les paysans est quand même importante, et notamment de, de revenus, euh, et qui est euh, une agriculture qui ne consomme pas son milieu, et qui euh, vit avec son milieu. Là déjà on voit quelque chose qui se dessine, c'est-à-dire, eh selon le type d'agriculture, le type d'élevage dans lequel on va, on aura des émissions de gaz à effet de serre, de méthane en particulier, de protocrypte d'azote, tout à fait différente et beaucoup moins importante dans le cadre du type d'agriculture que, effectivement, promeut, il faut bien dire, la Confédération paysanne en matière d'élevage. C'est ce qu'on a voulu mettre en avant au sein de, de cette fête de l'agriculture, euh, échanger avec euh, les citoyens et euh, leur faire comprendre les enjeux du monde agricole, euh, notamment euh, de la crise agricole qu'on qu subit aujourd'hui, euh, que l'élevage qui est en cours d'industrialisation euh, subit de plein fouet. Et donc, pour ça, il faut changer de système, changer de système agricole et aller vers une agriculture paysanne. C'est la seule voie qui est viable aujourd'hui pour les paysans et pour la société. Tu as peur du loup Non. Est-ce que vous avez peur du loup Non. Oui. La question, c'est est-ce que tu as peur du loup Est-ce que j'ai peur du loup euh, Pas du tout. Pas du non, coup. non, pas du tout. Je ne me retrouve pas dans des situations où je suis confronté vraiment. Et si tu étais paysan, tu aurais peur Alors, Alors si j'étais paysan, attends, éleveur, tout, je tout à fait. Voilà. Donc, en, en voyant un peu toutes les conditions d'élevage, euh, notamment tout à l'heure, on parlait du pastoralisme c'est l'utilisation des grands espaces. Hein. Donc. Euh, ce qui veut dire l'utilisation des grands espaces et multiplier les risques parce qu'apparemment il y a beaucoup de loups. Donc je comprends très bien qu'en tant qu'éleveur, on puisse forcément, euh, vu que c'est un outil de travail et que c'est euh, le résultat du travail de, de tous les jours, euh, le, le mettre à la merci du loup dans une forêt dont on n'est pas sûr euh, de récupérer le troupeau le lendemain, ça pose à mon avis un énorme souci ouais, pour les éleveurs. Ouais. Est-ce que tu as peur du loup Non, pas du tout. Le loup c'est mon ami. Non, mais moi j'ai entendu que le, voilà, que le pastoralisme, euh, je ne sais pas s'il si est traditionnel ou pas, euh, en tout cas avec l'histoire des chiens, quoi, les, les, les bergers qui avaient les chiens pour garder leurs troupeaux, ils arrivaient plus ou moins à gérer un peu ces agressions naturelles qui étaient l'ours et le loup. Ils n'avaient pas de fusil si sûrement, ils avaient des fusils, je pense. Il y a eu à un moment donné ceux qui veulent le tuer et ceux qui veulent le faire fuir. Hein. Il y a quand même eu cette question-là. Enfin, moi, j'ai eu cette question-là. Moi, je suis plus pour le faire fuir que de le faire que de le tuer, de gérer la situation. Mais bon, il faut renouveler l'expérience, je pense. Que déjà, là, ça a posé la question quand même. Oui. Ça a la question. Il y a eu la question aussi de la grandeur des troupeaux. Euh, il y a eu pas mal de choses quand même dites euh, sur, la, la, la, bon, sur les difficultés, la réalité des bergers. Ben ben ça, je pense qu'il y a peut-être plein de gens qui, qui n'étaient qui pas au courant. quoi. Qui te plaît, de tous les mots. Si la bête pleine de rage. Si répond la nounou. Mais vingt pas en dessous de vous. Comment pourrais-je troubler votre breuvage tu la troubles Et je sais que de moi, tu m'étiles en passant. Comment aurais-je pu le faire, puisque je n'étais point né Si ce n'est toi, c'est donc ton, ton frère, frère. Ou bien quelqu'un d'étir, non Sur la question de la prédation, euh, au niveau de, de, du Var, et au niveau PACA, euh, donc il faut savoir une première chose, c'est que euh, notre région concentre 70% des attaques euh, au niveau national. Donc euh, c'est quand même un élément euh, majeur euh, pour les problématiques d'élevage aujourd'hui euh, dans notre région. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, on a des, des, des, des, des gros problèmes, les éleveurs ont des vrais soucis euh, entre son alpage ou même... Euh, sur leur siège d'exploitation, hein, sur leur ferme, euh, avec euh, la prédation. Alors ça varie vraiment suivant les zones, mais euh, il y a des zones où il y a des prédations très fortes et qui remettent en, remettent en cause directe euh, certaines activités. Dans le, dans le 06, on sait qu'il y a, en particulier parce que c'est là où il y a le, le taux d'attaque le plus élevé, on sait qu'il y a des fermes et des, des, des paysans et des paysannes qui ont arrêté leur activité directement euh, suite à des trop fortes prédations. Donc, euh, ça, c'est une réalité. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, euh, tous les moyens euh, mis en place de protection qui sont financés par l'Europe euh, et par l'État français, euh, tous ces moyens-là, on arrive au bout. On arrive au bout des systèmes, c'est-à-dire les patous, les parcs de nuit, euh, avec des aides bergers, tout ça. Donc, euh, la mise en place, et il y a beaucoup d'éleveurs qui ont fait beaucoup d'efforts, qui ont quand même modifié énormément les pratiques pastorales. Et euh, on voit le loup qui s'adapte, le loup qui attaque en pleine journée qui attaque en pleine journée alors qu'il y a euh, des bergers, des aides bergers au milieu avec des chiens de défense et on a quand même des attaques donc même si ces moyens de protection euh, peuvent limiter euh, le nombre de dégâts, euh, ils ne limitent pas le nombre d'attaques et on arrive quand même à avoir des carnages comme euh, le voisin à côté qui en une attaque a perdu 50 bêtes euh, mortes. Coup. Donc euh, on est dans une situation vraiment dramatique. Alors, euh, face, face à cette problématique, face à cette détresse euh, que peuvent avoir les éleveurs et, euh, et cette impuissance euh, face à cette prédation, euh, nous, on pense, à, enfin, à la Confédération paysanne, on pense que la seule solution possible euh, pour sortir de, de cette impasse, c'est la régulation. Ça ne veut pas dire extermination des loups, ça veut dire qu'on euh, régule la population on élimine les loups ou les meutes parce que des fois c'est plus problématique d'éliminer un loup si ça fait éclater la meute mais on élimine des loups ou des meutes qui posent le plus de problèmes en termes de prédation aujourd'hui on a euh, un développement d'une population de loups qui est basée que sur la prédation des troupeaux donc euh, qui se développe que sur ça et qui est en train de faire une éducation euh, au nouveau au louveteau euh, sur la prédation des troupeaux et donc euh, il faut qu'on euh, élimine ces loups là et que le loup est euh, de nouveau peur de l'homme. La question centrale, c'est quel type d'élevage nous voulons. Et ça, c'est une question sur laquelle la société doit se prononcer. Parce que euh, l'élevage pastoral... Euh, donc, comme je l'ai déjà décrit, qui, qui pâture sur, euh, de façon extensive sur, sur les grands espaces, sur, dans, dans les bois, tout ça, euh, qui est un élevage qui respecte l'environnement et les animaux, c'est l'élevage qui vient en confrontation directe avec le loup, avec la prédation, et il y a une incompatibilité entre le maintien de cet élevage, et qu'on voit qu'il est en récession d'ailleurs aujourd'hui, et le développement du loup. Euh, la, la, la, cet élevage subit trop de prédation pour pouvoir continuer à persister euh, dans le temps comme ça donc la question n'est pas de savoir s'il faut être pour ou contre les loups ou s'il faut tuer ou non les loups la question centrale est de savoir quel élevage on veut est-ce qu'on veut un élevage pastoral donc extensif ou est-ce qu'on veut un élevage qui soit hors sol, qui soit en bâtiment parce que, au final le meilleur moyen pour lutter contre la prédation eh ben, c'est de fermer les portes de la bergerie et de laisser les bêtes dedans et donc c'est là la question centrale pour nous Bien sûr, nous, ce qu'on défend, ce n'est pas l'élevage en bergerie, pas ce, ce qu n'est pas cet élevage-là qu'on veut développer, ce n'est pas cet élevage-là que euh, l'on veut vivre aussi, nous, en tant qu'éleveurs. Euh, nous, on veut que nos bêtes elles sortent dehors, qu'elles puissent pâturer dehors, et euh, donc, on veut la régulation euh, du loup. Et c'est cette question centrale euh, qu'il faut que la société tranche.